Toujours à Corone. il est 7h du matin et on embarque sur une petite embarcation philippine pour aller directement, hop, salamat, pour aller directement faire du island hooping donc on part direction là où j'avais montré hier dans le dernier vlog donc direction les lacs de coronne, direction Twin Lagoons, ce genre de choses, ça va vraiment être super le temps est pas forcément avec nous, on attend que ça se dégage un peu pour prendre de belles images on a pris notre bouffe au marché ce matin, voilà c'est parti Bien arrivé au premier lac sur les deux ici sur Coron Island donc on est à Kayangan Lake Kayangan Kay -ga yeah. Kay Lake <rire> Ok donc c'est notre premier arrêt ici avec Richmond et puis euh, on va aller faire les autres j'ai pris le drone avec moi ça s'est toujours pas levé mais bon on va voir comment ça se passe Okay, deuxième endroit pour nous, on vient d'arriver à Barakuda Lake, donc un autre lac naturel en plein milieu de l'île de Coron Island. Celui-là a la particularité d'avoir de, des sources chaudes dans ses profondeurs. Il y a beaucoup de centres de plongée qui proposent des, des excursions ici et en profondeur à 30 ou 40 mètres pour justement sentir ce phénomène parce qu'apparemment c'est vraiment impressionnant. Je vais lancer le drone, ça va vraiment être dingue et on va un peu aller à l'intérieur aussi. Ok on vient d'arriver à Twin Lagoon, on va aller là-bas mais d'abord on va manger donc c'est super bien parce que ce matin comme je vous l'avais dit on a pris un peu euh, de la nourriture au marché et tout c'est cool donc euh, là il y a tout, il y a tout de près, il y a du maïs, il y a de la viande, il y a du poisson donc vraiment on va se régaler avec mon pote, je vais vous montrer ça Ok, so Richmond, what ce we For the lunch? Yeah, tuna. And I don't know the name of it, it's the rooper fish. Ah, this one? Yeah. So it was blue? tangi. Ah. I think it's like part of so it's the rooper family. Oh, tuna Tuna, the big one. The eggplant. Yeah. We've <laughs> got Banana some and some corn. Yeah. Okay. And this is a spicy sauce? So this is for you, maybe? Not spicy, sir. Not spicy? Not okay. spicy. Okay. Ok, Island Hooping fini pour nous aujourd'hui On est de retour à Coron City C'était vraiment top, on a fait vraiment plein de choses, De lacs Twin Lagoon <rire> Twin Lagoon et puis ensuite on a enchaîné sur le jardin de corail On a vu une épave aussi, j'ai pas filmé à ce moment là parce que comme un con aujourd'hui j'ai oublié ma coque Pour aller sous l'eau en GoPro Mais c'est pas grave, il est 15h30 donc on a encore un peu de temps pour aujourd'hui pour faire des trucs Et euh, ouais non c'est vrai <rire> <rire> C'était vraiment stylé aujourd'hui